Salut le sang, ça fait quoi Mais t'es qui pour m'appeler comme ça là Wow, comme toi Prends pas la confiance, As-tu t'as as changé et tout Attends, attends, attends, moi j'ai changé, je même pas quitté Ah ouais, je me connais pas Et eh bah ben, tu vas pas tarder à savoir qui je suis Bitch. what is